Comment négocier des biens, aussi bien en zone tendue que des biens qui sont sur le marché depuis longtemps. Donc, Vous allez vraiment apprendre à comment on peut négocier et j'espère que ça va faire sauter votre barrière de la peur d'offrir un prix trop bas. Donc vous allez vraiment voir avec Jean-Christophe et Émilie qui sont là avec moi comment on peut faire ça. On voit ça juste après le générique. Okay, merci merci Jean-Christophe, merci Émilie d'être d'être là aujourd'hui, franchement. Ça me fait plaisir parce que vous avez partagé euh, des bonnes idées sur la négociation. Et on en a parlé un tout petit peu avant. Euh, vous allez voir, c'est super important ce qu'ils vont vous dire, comment négocier. Et vous allez voir leur parcours qui est super impressionnant. Alors on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, vos dernières négociations sur vos immeubles euh, Comment ça s'est passé Voilà pour qu'on se rende compte un tout petit peu de comment vous négociez. Qui veut commencer Les dames d'abord On va commencer par Jean-Christophe, parce que c'est lui qui a entamé la première négociation de l'avant-dernier immeuble. Voilà, donc euh, l'avant-dernier immeuble, c'était il y a à peu près un an et demi. Et donc euh, c'était un immeuble qui fait 135 mètres carrés exactement, avec un local en bas euh, qui était complètement euh, à l'abandon et un appartement à l'étage. Donc, il était présenté initialement à 150 000 euros. Euh, la personne venait de baisser la, son prix à 110 000 euros. Nous, on a téléphoné, enfin, enfin c'est toi qui as téléphoné, voilà, pour avoir quelques informations. Et euh, donc, tout de suite, la dame a dit euh, C'est une succession, on est trois sœurs, c'était l'immeuble de, de, de ma tante, donc euh, on est pressé, on est vendeuse. Bon, voilà, première chose. Et euh, donc là, Émilie me rappelle en m'expliquant un peu le, la situation, le, euh, puis les informations aussi concernant l'immeuble. Et euh, là, on a proposé 70 000 euros. Voilà. Et euh, donc là, ça a été... 70 000 euros, est... Donc, il était à 150 000 oui. Initialement, oui. 110 et vous avez cassé à 70 Exactement. 000 Exactement. Okay. Voilà. Donc, euh, bon, ça a été un peu difficile à avaler au départ et finalement, euh... Deux jours après, on s'est mis d'accord à 82 500 euros. En fait, elle voilà. m'avait dit 85 000. Et je lui ai dit « Oh, c'est quand même beaucoup, 85 000. » Et puis moi, je lui ai dit « Bon, je voulais 85 000. » On s'était dit, ouais, pourquoi pas aller euh, 80 000 pour nous, ça serait pas mal. Et non, non, 85, 85. Je dit, bon, madame, on va couper la poire en deux, 82 500, est-ce que ça vous va Et donc là, forcément, elle a dit, bon, bah d'accord, on y met chacun 2 500, donc 82 500. Mais ça faisait 27 500 euros chacune. chacune Comme elles étaient trois, voilà, c'était un contre on était dit, on, Voilà. 7 500 chacune. Et quand vous avez fait cette offre, à quasiment la moitié du prix initial euh, pourquoi cette offre si bas Comment vous l'avez fait avaler aux vendeurs Parce que vous leur proposez vraiment une offre super basse, ça fait pas peur de faire une offre aussi bas enfin, on, a pas... Il y a une... enfin, on a mis en avant qu'il y avait énormément de travaux et que ça faisait longtemps que l'immeuble était sur le marché. Donc nous on était vraiment des acheteurs sérieux et si on proposait ça irait au bout forcément. Donc elle, on voyait bien qu'elle était pressée, elle avait besoin d'argent. Donc, euh, si elle acceptait, elle savait que ça irait au bout et qu'elle aurait l'argent le plus rapidement possible. Comme ça faisait des mois et des mois qu'il était sur le marché. C'est ça, elle était pressée, elle voulait de l'argent. Voilà. Ok, donc vous avez négocié, si j'ai bien compris, sur le fait que ça faisait longtemps qu'il qu était en vente puisque personne ne voulait l'acheter au prix. Voilà. voilà. Ils étaient pressés et ils devaient se diviser l'argent. Exactement. Et vous avez donc argumenté sur pourquoi vous baissiez le prix. Oui. Voilà, okay. parce qu'il y avait à peu près 100 000 euros de travaux oui, à chaque fois on donne pour une réhabiliter l'ensemble. Plus de 100 000 euros de travaux, enfin on va arriver à un projet à 200 000, vous vous rendez -vous. et là 200 000 ça l'effraie, donc forcément elle dit, euh, oui bah, je comprends bien, 200 000 c'est un gros budget, donc on argumente avec le prix des travaux un peu gonflé forcément. Et... Mais finalement non, parce qu'on en a quand même eu pour 100 000 euros. Voilà. Mais euh, après comme il s'agit d'une succession, c'est toujours plus facile d'accepter une baisse de 10, 20 ou 30 000 euros quand on est trois héritiers et qu'on n'a pas travaillé pour gagner cet argent-là. Je veux dire, si, euh, si demain, moi, j'achète un bien à 150 000 euros, euh, mais je travaille pour le payer, je ne vais pas négocier de la même façon si je suis vendeur. Alors que euh, si j'hérite, bon, ça n'arrivera pas, mais euh, si j'hérite d'un immeuble à 150 000 euros, si un acheteur me dit « je vous en propose 100 000 », c'est de l'argent qui tombe du ciel, c'est beaucoup plus facile euh, à récupérer. Et sachant que là, il y a trois héritières, donc euh, voilà, c'est baisser de 30 000 quand il y en a 3, ça équivaut à baisser de 10 000 quand on est seul. Donc c'est un avantage. Maintenant, avant de partager le deuxième secret de négociation, euh, je voudrais quand même que vous expliquiez un tout petit peu euh, aux gens ben, quel est votre parcours, Et parce que bon, moi, vous m'avez impressionné quand on a parlé des 12 derniers mois. Donc euh, vous m'avez dit que ça fait un petit moment que vous investissiez dans l'immobilier, mais les 12 derniers mois, vous avez vraiment décidé euh, d'accélérer. Euh, ben, voilà, donnez-nous une idée de ce qu'on peut faire une fois qu'on se donne les moyens de faire, surtout que si j'ai bien compris vous l'avez fait sans apport. Exactement. Oui. Okay, donc euh, leur petite histoire, leurs douze derniers mois sans apport. Qui comment Donc euh, sur les douze derniers mois, on va dire qu'on a levé à peu près 1, 5, euh, un million cinq on va dire sur les 16 derniers mois, on a levé à peu près un million cinq mille euros à la banque. Donc c'est la partie la plus compliquée finalement euh, c'est d'obtenir des prêts. Mais euh, et on, ça représente à peu près euh, une dizaine d'appartements, locaux commerciaux, enfin tout, tout confondu. Enfin, il y a eu deux immeubles, euh, plusieurs appartements et les locaux commerciaux avec. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus Une question, c'est combien de visites vous avez fait sur, cette dernière, sur ces douze derniers pas. mois On fait beaucoup de visites, mais finalement, c'est des visites en qui sont très ciblées. Même. Donc, on ne fait pas beaucoup de tourisme euh, réellement. Donc euh, on va dire que presque une visite sur deux finalement euh, aboutit, parce qu'on est très très sélectif et après euh, on, on sélectionne... Déjà et après euh, voilà. on téléphone, on a toutes les infos et tout, donc on fait les calculs et si voilà. ça ne tombe pas dans les Si enfin, ça, ça rentre pas, pas bougie, dans les cases, fini, voilà. ne voilà. Et puis les agents immobiliers euh, nous connaissent, euh, ils savent aussi ce qu'on recherche précisément, donc ils nous appellent en priorité et donc euh, on arrive à visiter les biens avant, avant tout le monde. Quoi. Donc c'est déjà une sélection. Ok, donc euh, vous l'avez entendu, donc euh, tout plein de biens. Plus d'un million d'euros levés sans apport, euh, visite super sélective. Voilà. Donc, et si j'ai bien compris, c'est une des raisons pour lesquelles ils font des visites super sélectives, c'est parce qu'ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils ont une vie de famille. Donc euh, dites-nous un tout petit peu aussi pour qu'on se rende compte, ben, voilà, quel âge vous avez et combien d'enfants vous avez, et donc pourquoi vous sélectionnez vos euh, biens pour ne pas visiter de trop donc on a 35 et 34 ans et on est parents de quatre enfants de 9, 7, 6 et 4 ans. Donc forcément on est bien occupés à la maison, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et donc cette sélection nous fait gagner un temps énorme parce que les enfants passent beaucoup de temps en visite. Et <rire> j'ai commencé à avoir l'habitude, mais si on peut leur épargner ça, on leur épargne quand même. Voilà. On fait ça pendant les horaires d'école. Oui. Voilà. Okay, merci beaucoup. Donc vous l'avez compris il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer dans l'immobilier, ne pas chercher. Euh, L'emploi du temps, il y a moins de travail autour. Quatre enfants, donc moi j'en ai que deux, donc quatre enfants, bravo. S'il faut les emmener en visite, on les emmène en visite. Oui. Voilà. Mais allez, il faut visiter, trouver les biens, faire les offres et avancer. Et maintenant comme promis, donc l'autre petit secret sur euh, comment négocier dans des zones tendues, donc les zones où il y a peu de biens, où les prix sont, sont un peu élevés, où il y a vraiment une forte demande et pas énormément d'offres. Je, je te laisse parler parce que c'est toi qui m'as partagé ça. Oui. Donc, en zone tendue, on n'a pas du tout la même façon d'aborder euh, la négo. Donc, il n'y a même pas de négo finalement. Le souci, on habite dans un endroit où la zone est très tendue. Et donc, quand il y a un bien, un produit, il va vite être euh, vendu. Donc, ce, le, ma négo, enfin, pour moi, ce que je dois faire, c'est réussir à être la première à visiter l'appartement pour. Euh, tout de suite proposer l'offre euh, d'achat on, mmh. on propose direct une offre au prix et donc le gros souci c'est de vraiment réussir à être la première donc en général je dis que j'ai un rendez vous c'est je, je suis très très intéressée par l'appartement mais je ne peux pas venir après les, les personnes suivantes en général ça fonctionne et les deux derniers achats qu'on a fait on a réussi comme ça j'ai réussi à être la première à visiter et j'ai signé au prix ouais, donc euh... Quand vous êtes dans une zone qui n'est pas tendue, où il y a des biens qui sont sur le marché depuis longtemps, vous l'avez vu, on peut vraiment négocier des prix, oui. mais vraiment à la baisse, parce que donc là vous aviez offert quasiment la moitié de ce que les gens avaient en tête au début. Par contre, quand on est dans une zone tendue, c'est exactement l'inverse. Donc j'aime beaucoup le conseil d'Émilie, c'est vous n'avez pas le temps, vous êtes obligé de venir et de passer premier voilà. pour pouvoir faire votre offre en premier. Voilà. Donc Émilie, euh, Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. De rien. Voilà. Et bravo pour votre parcours. Merci. Merci. Et moi, je vous dis euh, ben, à très bientôt et bon investissement.